mes choubidou, alors aujourd'hui je suis allée à Action <rire> Alors le ticket, je vous montre le ticket, hein. ça, vous verrez Voilà, il est grand comme ça Donc, euh, après on ouvrira le calendrier celui-là de Barbie Coupé Barbie Et on ouvrira celui-là, d'accord Ok, alors on y va <coughs> Excusez-moi <coughs> voilà, donc ceci, je l'ai acheté à 1,50€, des petites boules violettes, franchement trop trop sympa, j'ai trouvé trop mimi, voilà, j'ai trouvé du papier, du papier à 69 centimes, avec euh, écrit euh, Merry Christmas, euh, Holid Happy Holiday, Wonderland, Wonderland, le monde, voilà, 69 centimes, je trouve que c'est assez sympatoche. J'ai trouvé des petits gobelets à 69 centimes. Parce que quand je prends mon médicament, ben, j'aime bien ne pas prendre un gobelet. Euh, notamment comme je suis en remis là je prends de l'exomuc. Et du coup, ben, voilà, je prends ça. Et aussi une bonne idée quand vous, vous avez... Euh, je sais pas, vous êtes toute seule, vous n'avez pas envie de faire de... Vous voulez, vous voulez faire de la, de la mayonnaise, euh, et ben, vous coupez juste là, comme ça, le fond. Et vous mettez la mayonnaise dedans <rire> et après vous jetez. <rire> C'est les remèdes euh, feignasses. Euh, J'ai retrouvé ceci pour ma fille. J'en ai retrouvé un autre. Alors, euh, bah, parce qu'en fait, j'en avais acheté un, je l'ai perdu. Du coup, j'en ai racheté un autre. Euh, 89 centimes. Voilà, des petits jouets pour Noël, euh, couleur Noël. J'ai trouvé ceci, 1,20€, ce sont des petites euh, cuillères pour l'apéritif, alors euh, on peut mettre ce qu'on veut dedans, moi je peux mettre une endive avec un petit peu de thon et de mayonnaise, mais j'aime pas trop le thon, mais il y en a qui aiment le thon, on peut, faire, euh, on peut mettre de l'avocat dedans avec des petites crevettes et une petite pointe de, de mayonnaise, voilà on peut faire plein de choses, hein. on peut mettre des petits morceaux de lardon, du fromage, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans, mais c'est bien pratique pour 1,20€ franchement. J'ai racheté des attaches pour mon sapin parce que du coup je vais mettre celle-ci du coup il faut que je mette des petites attaches comme ceci, je les ai payées 75 centimes, je vais vous montrer comment elles sont, ceci, euh, Ouais, bah, on va mettre une boule, voilà comme ceci, très pratique, ensuite j'ai trouvé ceci, euh, alors j'ai payé 1 euro et des bananes je crois, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Euh, bah ça c'est tout simplement euh, euh, des petits clous parce que c'est bien pratique, pour la maison j'ai trouvé des petits gâteaux c'est en braquin euh, combien j'ai payé 89 centimes alors je ne les connais pas ceux-là alors moi je suis en plein soleil chez moi euh, donc euh, il fait très froid dehors et je suis en plein soleil, il faut le faire, j'ai le soleil en plein dans les yeux donc là c'est 89 centimes du coup ils sont très très bons, du coup j'en ai pris deux et j'en ai pris un comme ça, et l'autre j'ai déjà mangé. 89 centimes. Et en fait, ils sont moelleux, mais ils sont super bons. Je vous les recommande à 10 000 J'ai repris un étui. Hum, je l'ai payé combien 1,99 Voilà. Je ne sais pas ce que ça vaut. On verra. C'est pour le S9. Il n'y avait que blanc. Ah super, hein. bah, je vais le customiser parce que blanc euh, comme ça, euh, ça va être vite, euh, ça va vite dégénérer euh, en gris. Euh, ceci, 1,69€, ce sont des crackers. Alors euh, franchement, je suis persuadée que ça doit être avec des graines de potiron. Je suis persuadée que c'est super bon. Crackers Popo pit et Lygian Seed. Moi je pense que ça veut dire graines de tournesol. <rire> J'ai repris mes petites assiettes à 89 centimes. Parce qu'elles sont vraiment super. Je ne prends pas les assiettes qui sont franchement qui ne tiennent pas. Celles-là elles tiennent vraiment bien la route. Franchement, je suis très très contente. Je me suis dit je vais essayer. Deux 99. Euh, Kit Kat, c'était une marque que je connaissais euh, quand j'avais ma petite puce euh, euh, Chanel, hein, qui est décédée, paix à son âme. Hein, elle avait 14 ans. Eh bien euh, euh, on lui donnait. Euh, on lui donnait ça hein, de, du Kit Kat. Et je me suis dit. Bah, pourquoi pas C'est rare de trouver du Kit Kat comme ça et je croyais que ça se faisait plus. Natural Vitality, au saumon, cabillaud, Colin poisson blanc. Il y en a 12 dedans pour 2,99. C'est sûr que moi, je les paye beaucoup plus cher. que des gourmets, c des... Mais Kit Kat, c'est quand même une marque qui était quand même assez bien. Et dans le temps, les chats, euh, ben, ils n'étaient pas malades par rapport avec les croquettes, quoi. Hein. Dans le temps, ce n'était pas comme ça. Hein. Les chats, ils étaient morts de vieillesse. Ils n'étaient pas morts parce qu'il y avait des croquettes, il y avait des conneries. Quoi. Donc, je me dis, Kit Kat, pourquoi pas. Alors, ceci, euh, c'est de l'eau stérilisée. Euh, c'est pour mon fer parce qu'il va bientôt y avoir mon euh, chouchou qui va arriver euh, à laine. Et il repasse beaucoup. C'est pas moi qui repasse pour lui. Hein. Il repasse. Et du coup, euh, ses affaires. Et du coup, je me dis, euh, bah voilà, ça lui fera de l'eau stérilisée s'il si veut mettre de la vapeur. Petite boîte comme ceci. Un euro. J'aime pas regarder sur les tickets. Ça m'énerve. Euh... Ouais, ça doit être un 49, pas plus de toute façon. Ou peut-être moins. Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est bien pratique. Elle saute. C'est une boîte sauteuse. Elle est bien pratique. Vous voyez Parce que maintenant, je fais de la cuisine. Eh ben, je suis bien contente euh, si j'arrive à la fermer déjà. Voilà. Je suis bien contente. Euh... Et Voilà de mettre ça dedans et de le mettre après au congélateur et de retrouver mes plats. Ensuite, 89 centimes. Alors, en fait, euh, c'est pour mes cadeaux, mais c'est aussi parce que je vais prendre le rouge et le doré. Et puis ça, je vais le mettre dans mon sapin. Voilà. Je vais mettre ça dans mon sapin. Alors, comment vous expliquer euh, Je vais vous montrer mon sapin vite fait. Voilà. Mais on n'en voit qu'un bout. Hein. Alors, c'est un vrai, hein <rire> C'est un vrai. Hein. Moi, je suis la team vraie. Hein. Avant, j'étais la team artificielle. Et puis, non. Maintenant, je suis la team vraie. Du coup, j'ai trouvé. Euh, je l'ai eu à 32 euros. Il est haut comme ça. Voilà. Mais il est parfait pour moi. Parce que, tout simplement, euh, je suis tombée devant un, un meilleur ouvrier de France, fleuriste, à côté de chez moi, dans Paris. Et, et quand je l'ai vu, il m'a diviné de France. Oh, ben, je lui ai dit, ben, je le prends. Il est pour moi. Et il m'attendait, en fait. Il m'attendait. Et en plus, j'ai mis ça. Comme ça, des guirlandes comme ça pour faire un peu plus encore. Euh, euh, tout fumer, il est magnifique. Hein. J'ai craqué. 2,99€. Alors il faut savoir que ça, c'est le Bouddha porte bonheur et qui ramène de l'argent. Euh, je crois que c'est celui-là. Hein. Non, je ne suis pas sûre en fait parce qu'il n'y a pas la pièce là. Mais voilà, et je le trouve très joli. Euh, 2,99€. Alors ne vous attendez pas à des miracles, il est léger, euh, c'est un peu de la cochonnerie. Mais en fait, il fait son effet. Ensuite, euh, j'ai un, hein, un problème dans ma cuisine. Il euh, faut que je la fasse, je ne l'ai pas fait encore. J'ai un problème dans ma cuisine, c'est que j'ai des tâches. Figurez-vous que j'avais mis du gazon. Mon meilleur ami, qui travaillait à l'époque euh, dans un endroit bien, je ne peux pas te dire, parce que <rire> comme il a pris les trucs, et en fait, il y avait des choses qui restaient, et il a pris du gazon d'une euh, exposition. Mais attention, le gazon de chez gazon, quoi donc, j'avais tout mis le gazon euh, dans mon salon, dans ma, dans ma cuisine. Et, euh, et en fait, il s'était esquinté, donc j'ai tout enlevé. Mais ça n'a absolument pas esquinté le sol. Après, j'étais chez Action, j'ai acheté du, du, du gazon vert. Hein. Ça m'a foutu mon sol en l'air. Et je ne peux plus euh, enlever le vert. Je ne sais pas comment faire. Donc, je me suis dit, euh, astuce, citron vert, sel, ça fait un effet chimique. Et il faut frotter. Et ça fait effet d'abrasif le citron vert. Et je me suis dit, bah, je vais quand même prendre ça parce que ça, c'est des éponges magiques et ça nettoie super bien. Euh, je les ai payés 89 centimes. J'ai craqué. 89 centimes, mais j'ai craqué. Mais quand vous allez le voir, vous allez dire, c'est normal qu'elle a craqué, Sylvie. Regardez. Il est trop choupi. J'en avais jamais vu des comme ça. Petit bout de nez. Petit bout de nez, ouais, mais pas avec le clin d'œil. Euh, et trop mignon, puis féminin, quoi. J'ai trouvé ça trop mignon. Parce que je bois du thé euh, thé il est à Alors, j'ai pris ceci. Et c'est un maxi truc, quoi. C'est n'importe quoi. Hein. Euh, ceci, ce sont des petites guirlandes. Il faut que je mette des piles dedans. Que je vais mettre dans mon sapin. Mais comme je n'ai pas envie de bleu, à part si ça fait effet violet, sinon j'enlève le bleu. Moi, je ne me prends pas la tête. Je garde les couleurs que je veux. Donc, euh, on verra. Mais je vais le mettre dans mon sapin. Et je l'ai payé 1,39 €. Je laisse le, le top pour la fin. Hein? Bon, ça, c'est... Ne me demandez pas le prix parce que c'est un cadeau. Parce qu'en fait, c'était, vous savez, c'était dans une boîte. Et j'ai demandé au gars, il m'a dit, bah ouais, et j'aurais dû lui demander la boîte, mais il y avait encore des boules dedans. La boîte, elle était exactement comme ça. Et là, je me suis dit, mince, c'est super, quoi. Donc, euh, voilà, ça, c'est cadeau. Et le clou du spectacle, number one de number one, que je vous dise que en fait, Action a énormément augmenté. Euh, j'ai hésité, alors j'ai dit, si j'en ai pour plus de 30 euros, je ne le prends pas. Alors il me dit, ben avec le tapis, ça vous fait 30. Ah oh, ben j'ai dit, je le prends alors, ça fait 29,90 en fait. Voilà, regardez, il est magnifique. On va le découvrir ensemble. Alors, il fait 60 par 90. Franchement, 6,40. Euh, c'est sûr que dans les magasins, c'est peut-être plus cher. Mais pour action, euh, donc euh, ça ne me dérange pas. Parce que j'aime bien. Oh là là. Oh là là. Je me suis dit, mais celui-là, il est fait pour moi. Non, mais regardez. Mais regardez ça. Ah là là. Ah, mais si c'est ça, je le ramène. Regardez. Il, en, il perd ses poils. Et moi, ce pas bon du tout pour Ivy, ça. Il perd ses poils. Ouais, ben, je crois que... Parce que c'est 6,40 quand même. Oh non. Non, ben, écoutez, je vous le conseille pas. <rire> non, je vous le conseille pas, je vais le ramener. Je vous le conseille pas du tout parce qu'il y a plein de poils partout. Euh... Excusez-moi, hein, mais, mais non, ben, j'étais trop contente. Mais sincèrement, je vais le ramener. Je le ramène. Dommage parce qu'il est beau, mais la qualité, elle est loin, loin d'être <rire> partout. Et moi, il est hors de question que... Non, mais regardez, dès que, dès que je fais ça... Mais il est où mon bras Il est là. Regardez. Non, je ne vous mens pas, hein. regardez. N'achetez pas. N'achetez hein. surtout pas. Regardez, je vous montre. Voilà, mon bois est là. Voilà. Moi, je n'achète pas. Bon, ben, je vais le ramener. Je le ramènerai demain. Voilà, c'est ben quand même 6,40. Hein. Ben voilà, j'ai fait mes achats et maintenant on va ouvrir. Yo On va ouvrir le calendrier de l'avant. Mm -mm, mm -mm. Alors, enfin, je l'ouvre aussi. Alors, le numéro 2. What Où il est le numéro 2 de chez Lancôme euh, Alors, 4, 6, 8, 9, 9 3, 8, 10. Ouais, je l'avais bien hein, je vous le dis. Hein. Ah oh, mais mince, 18, 15, ouais, celui-là. 19, 15, peut-être ouais, celui-là. Oh hey, franchement, vous avez vu C'est peut-être celui-là, c'était même pas marqué. Voilà. Euh. C'est un, bah, un gros contenant. Waouh. Hein. Mm -hmm. mm -hmm. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Alors, qu'est-ce que c'est Hydrazène. Mm -hmm. Gel crème hydratante anti-stress eh bien, hmm, maman Mia, comment ça sent bon Hmm, hein? ça sent trop bon. Voilà, et puis, le Barbie, c'est chocolat, il est là. C'est un petit carré, je vais pas le manger maintenant. Et c'est quoi Un téléphone Un pot Un écureuil un petit écureuil, c'est trop mignon Bon, je le mets là parce que je vais pas le manger tout de suite. Hein. Voilà, ah, je le mangerai souvent. Voilà mes choubidous. Bah, J'espère que mon haul vous a plu. Et malheureusement, euh, mon mon truc que j'adorais euh, par-dessus tout, euh, bah, je vais le rendre. Il rend plein de poils. Euh, et ça, c'est hors de question que Ivy, elle va faire ça. Elle va avoir plein de poils partout. Et puis, c'est sale, quoi. Moi, j'aime pas. Donc, je vais le ramener. Donc, petit ticket, dedans. Voilà. <rire> Voilà mes choubidous, sur ce, je vous fais plein de bisous, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, likez, partagez, commentez, euh, on est de plus en plus nombreux, et c'est waouh, je ne wow, m'attendais pas à tout ça, mais on est vraiment de plus en plus nombreux, et ça c'est vraiment super, euh, je vous embrasse très fort, euh, je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye, et abonnez-vous ceux qui ne sont pas abonnés, ciao